Toi et moi, euh, nos, forces, euh, nos forces armées collaborent, est-ce que tu ne peux pas procéder de cette façon euh, J'ai eu à discuter, avant que toi tu ne viennes au pouvoir, tous ceux qui t'ont précédé, je les connais. Est-ce que tu souhaiterais que j'aille leur parler Peut-être que moi ils m'écouteront... Mais est-ce que ça n'a pas déjà été fait ça, depuis tant d'années euh, Quand il y a les commissions de l'Union africaine qui viennent intervenir, c'est quoi L'Union africaine, c'est le club des présidents auto-élus qui viennent donner des conseils à d'autres. Oui. Est-ce qu'on peut <rire> se retrouver dans une situation crédible avec des... Tu dit, vous l'avez dit tout à l'heure mon frère, des criminels des dictateurs, Bia, qui est là depuis 150 ans au Cameroun, va venir donner des conseils euh, à Toiderat pour savoir comment stabiliser les choses. Pourquoi pas Je, je pense qu'il arrive un moment où quand mais, vous voulez sortir... Il, il a une expérience. Du... Dans le crime, oui. Mais je ne sais pas si c'est ce qu'on oui, veut. Mais, le... En tant que chef d'État. En il a tant une que experience. dictateur, en tant qu'autocrate, oui. Certain, mais certainement. Là. Mais moi, je vous donne un exemple simple. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut en RCA. Mmh. Si on veut des conseils en dictature, appelons Paul Bia. Si nous voulons des conseils, justement, en disparition de la démocratie, appelons Paul Biya, appelons Idriss Déby, Appelons tous ces dirigeants qui sont en effet la Champions League de la dictature. Donc, si, toi, maintenant, toi... si maintenant, si mmh. maintenant, si maintenant, on veut des conseils en démocratie, mmh. c'est comme quand je veux regarder du football, si je veux du football sérieux, je ne veux pas voir le PSG, parce qu'on sait toujours qu'en huitième de finale, ils vont <rire> se faire éliminer. Si maintenant, mmh. on veut autre chose de plus sérieux, on va voir la Juventus de Turin. Mmh. Eh bien, je dis que en démocratie, qui, ce si, n'est pas... Qui si Robert, la Juventus de Turin ben, Des gens comme euh, monsieur le président du Ghana, par exemple et peut être euh, un élément de réflexion, parce qu'il prouve... Mais euh, il n'a pas déjà trop de dossiers. Il, hein. il a trop d'affaires. Oh, et bien, n'a pas trop d'affaires, ne serait-ce que dans son propre pays <rire> La non, CEDAO mais o. est là. J'ai l'impression aussi que... la, la CDAO quoi Mais Nana a, a plusieurs chats à fouetter, il était au Togo récemment. Ah bon, et donc il, parce qu'il a plusieurs chats à fouetter, il, mais l'Union africaine, donc on est, on est très loin de, de, en, de l'unité africaine dont, par, dont en, parlaient nos pères, puisqu'on n'est même pas capable de se dépasser d'une région à une autre. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des différences et des difficultés pour voyager de la CDAO à la CMAC dans ce cas.